Hello Allez, dans cet expresso, je vais tenter d'éclairer un ami qui voudrait se lancer dans Warhammer 40k. Non pas que je sois un expert, mais je dois reconnaître que tous ceux qui jouent déjà hein, à ce jeu-là ne s'imaginent pas, et peut-être à juste titre, hein, qu'on ne puisse rien y comprendre. Alors étant moi-même un débutant, vous trouverez autant de questions hein, que de réponses dans cette vidéo. Alors merci de votre bienveillance dans les commentaires. Allez, c'est parti Donc Warhammer 40K, euh, c'est euh, un des principaux jeux de la firme Games Workshop qui est basé en Angleterre, il existe depuis 1987, ce qui explique sa forte implantation dans les chaumières et est basé sur un univers de science-fiction en complément de Warhammer hein, qui lui est plus un jeu orienté héroïque fantasy. Alors, euh, on est tous tombés un jour hein, sur des figurines de Warhammer 40k euh, pour pas cher. Euh, et si c'est un des jeux les plus répandus dans le monde, une chose est sûre, c'est que c'est aussi un des jeux les plus achetés sans forcément être joué, un peu comme le Monopoly. Ah, C'est un peu vache, hein, mais euh, je pense que beaucoup me comprendront. Alors, j'ai pas vocation à donner des conseils, donc euh, je me reporte euh, donc sur les solutions qui sont proposées par Games Workshop pour le découvrir. Pour débuter, euh, vous avez trois modules qui s'offrent à vous au moment où je fais cette vidéo en 2019. Ils ont leurs avantages et puis en même temps ils ont quelques inconvénients, on va les voir ensemble. Donc on a déjà premier 100 hein, qui se présente à vous comme une boîte de base euh, par excellence. Seulement euh, 32 euros, donc euh, c'est pas trop cher. On y reviendra, hein. le prix est une composante inhérente à cette passion. Elle vous propose... 15 figurines que vous pourrez monter sans colle, et ça, c'est vraiment un atout remarquable car le premier frein, c'est de se dire que vous n'aurez jamais ni la patience ni le savoir de monter ces petits Gugus. Donc on va retrouver un livret de 24 pages avec les règles de base pour Warhammer 40K, un livret de 56 pages également hein, qui va vous exposer la toile de fond, euh, l'histoire et l'état actuel de la galaxie et puis dans lequel on va vous présenter eh ben les hein, l'espèce marine et le, et le chaos et puis également ben neuf autres armées. On retrouve également un guide des étapes euh, pour euh, les méthodes de peinture et de matériel vous aurez en plus un tapis, hein, un tapis de jeu qui lui attention est en papier, euh, des règles de mesure, euh, des dés et même des décors. Mais attention ils sont en carton, euh, donc c'est un peu une édition euh, low cost. Le sans peur est sensiblement euh, la même chose, hein, il est dans le même esprit à part qu'il va valoir 65 euros parce qu'il contient... 31 pièces, donc quand même euh, le double. On retrouve les mêmes factions hein, que dans euh, Premier 100 et sensiblement euh, le même matériel euh, associé. Enfin, on va avoir euh, Dark Imperium hein, euh, qui va plus s'orienter sur le beau cadeau de Noël. là, On est à 125 euros. Et là, euh, c'est 22 espèces marines euh, contre 31 Death Guard. Le matériel de jeu euh, est complet. Euh, des récapitulatifs pour bien débuter Mais aussi le vrai livre de règles hein, Que normalement on achète en supplément euh, Qui est cartonné avec ses 280 pages Avec un descriptif approfondi sur les mécanismes de jeu Le fluff, les armées On regrettera l'absence de décor euh, Et pour ce qui est euh, du tapis ben Là c'est normal parce qu'il va falloir jouer sur une grande table Place au hobby hein, les amis Bref, euh, dans les trois cas, euh, les kits clés en main, idéalement placés dans le spectre financier, hein, qui permettent de toucher à peu près euh, toutes les bourses, euh, mais aussi euh, tous les niveaux d'implication. Le seul souci, c'est que ce qui risque de vous arriver, c'est de vous enfermer dans une armée en fait. Euh, pour peu que vous commenciez le jeu avec euh, beaucoup d'entrains, vous allez acheter la boîte à 125 points. Euh, ça va vous donner certes assez de figurines pour vivre longtemps dans le jeu, hein, pour bien jouer, mais elle va aussi vous enfermer, hein, euh, soit dans l'espèce marine, soit dans les tests. Et euh, c'est pas un problème pour beaucoup, hein, parce que c'est souvent des factions qui sont choisies. Euh, c'est des factions qui permettent de bien maîtriser aussi euh, le jeu et ses mécanismes. Mais sur le simple point de vue de l'esthétisme, et putain, Dieu sait que ça compte, ben moi, par exemple, hein, je préfère jouer tôt que jouer Car la force du jeu, euh, mais c'est aussi sa faiblesse, hein, quand on débute, c'est le nombre incroyable de possibilités qui s'offrent à vous. Warhammer 40k, c'est vaste. Soit vous choisissez vos figurines avec des kits de start, au risque de rester bloqué dans une faction imposée, soit vous vous perdez dans la découverte d'un univers parfois difficile à appréhender. En effet, on va retrouver les armées de l'Imperium, hein, en gros les humains, qui regroupent 15 propositions différentes, les armées du Chaos avec 4 propositions actuellement, et les armées dites Xenos, qui regroupent les, à peu près les extraterrestres, avec 9 propositions. Oui mais on a donc 28 sections différentes dans warhammer 40k ça fait flipper quand on se lance alors évidemment games workshop vous accompagne dans le choix quoique euh, pour chaque section vous retrouvez un codex alors c'est quoi un codex ben, c'est un supplément de règles qui vous apportera un fluff spécifique de ceux que vous avez choisi mais aussi les descriptifs et les stats de vos sections il peut également reprendre des règles qui seront spécifiques à votre armée. Achat obligatoire donc à 32 euros. Il est important de noter que pour la majeure partie des propositions, vous retrouverez également un Start Collecting. En fait, c'est une armée clé en main avec un QG, des troupes, des soutiens. Bref, la base pour vos rencontres avec des potes. C'est au prix de 80 euros et ça contient souvent plus de figurines que si vous les achetiez l'unité. Alors soyez vigilant et puis ne vous en privez pas. Par la suite, ben, vous affinerez votre profil de jeu en vous équipant de soutien, des chars, des gundams, des vaisseaux, du QG, hein, des héros au profil spécifique euh, plutôt surpuissant ou des sections spéciales, des snipers, des forces commando, voire même des mercenaires. Je peux vous assurer que vous mettrez des années à épuiser le sujet qui en plus est sans cesse en renouvellement. Le souci c'est que les descriptions de Games Workshop sont très orientées fluff. Alors, par exemple, pour le To on vous dit « Exploitant sa vitesse et son génie tactique et sa puissance de feu outrancière pour répandre le message du bien suprême dans la galaxie, le To Empire est réputé pour sa technologie de pointe. » Ouais, c'est super cool. Mais on s'en tape en fait. Parce que ça ne nous aide pas à choisir. Alors pour bien choisir, il faut savoir si euh, on veut plus du corps à corps, si on veut plus du tank, si on veut plus de la magie, du soutien, de la distance basé sur le mouvement. Pour ça, je vous laisse le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous jouez vous et pourquoi Parce que je pense que la parole d'un joueur sur le terrain est bien plus fiable que le moindre discours commercial. Merci à vous hein, de participer à la complétude de cette présentation. On peut être introductif et puis euh, savoir que euh, pour l'Imperium, bah, par exemple, la Death Watch est un bon compromis. Car euh, vous allez mélanger en fait tous les chapitres. Attention, certains des chapitres ne sont plus jouables. Donc vous allez peut-être chercher des choses qui vous plaisent, et en fait qui ne sont plus disponibles, ou si elles sont disponibles, ne sont actuellement plus suivies. Plus simplement, la garde impériale sera plus pour les fans de la seconde guerre mondiale et ceux qui aiment bien les chars. Mais attention du coup, ça risque d'être coûteux à monter. Le chaos, ben, ça développe plutôt la tendance à la puissance et puis aux maladies plutôt exotiques. Les elfes sont plutôt puissants mais fragiles. Quoique, quand ils sont bien joués, ils sont quasi imbattables. Les Eldar noirs, qui ont survécu à la chute de leurs aînés, sont très mobiles. Si vous êtes fan de l'univers des samouraïs comme moi, ben, le taux c'est difficile à maîtriser, mais c'est très puissant euh, à terme. Les nécrons ont tendance à se réincarner sur un jet qui est plutôt douteux, mais euh, bon en même temps ils bénéficient d'une arme de troupe qui est très très très puissante. Les Tyrannides, ben, c'est pour les fans d'Aliens ou de Zerg. Le surnom, reste le maître mot, mais attention, ça meurt beaucoup. Et puis enfin, bah, pour finir, les orques, hein, bourrin, tanker, corps à corps, mais bon, un peu con, mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'eux et ça nous fait bien marrer. De mon point de vue, l'esthétique reste la clé. Si vous jouez une armée que vous n'aimez pas visuellement, vous n'allez pas la peindre. Et vous allez lui trouver tous les défauts et vous lui excuserez aucune défaite. Prenez-vous d'affection pour elle et faites-vous confiance, c'est la base. Attention, n'oubliez pas qu'il faudra non seulement monter, mais aussi peindre tout ce petit monde. Quelle que soit votre approche, vous finirez toujours par en avoir envie. Et vous n'aurez pas les résultats des plus grands peintres dans vos premiers coups de pinceau. Il faudra donc accepter d'y accorder du temps, beaucoup de temps, de l'argent, parce qu'il faudra acheter des peintures et des pinceaux, et ça régulièrement, et de la désillusion parfois, si vous êtes comme moi, Beaucoup trop regardant sur le résultat final. C'est autant de raisons d'abandonner le jeu. Donc, il va falloir être persévérant si vous vous lancez dans le hobby en général. Ça n'a rien à voir avec Games Workshop. Sachez également que Warhammer 40K est décliné sur des univers d'appel tels que Kill Team, Team Fortress, Speed Freak et bien d'autres. Le premier est un jeu d'escarmouche. Le second, un jeu d'aventure plutôt dungeon crawler, très immersif. Et le dernier est plutôt tendance course Mad Max. Ils ont tous les trois l'avantage d'être crossplay. Et donc, ils sont aussi des produits d'appel idéal pour découvrir cet univers. Univers qui est également soutenu par de la littérature, des romans, de la BD, des jeux vidéo. Et une communauté sur internet qui est extrêmement active, vous pouvez me croire. Voilà, c'était une courte introduction sur l'univers de Warhammer 40K. Attention, si vous vous lancez là-dedans, il va falloir arrêter la drogue parce que vous n'aurez plus les moyens. C'est très cher et la mise à niveau régulière des règles et des codex vous imposera un investissement libraire intégral à peu près tous les deux ans. Attention, vous êtes également exposé à voir tout simplement votre section disparaître. Donc choisissez bien et laissez le temps aux nouveautés de s'ancrer dans les mœurs avant de les adopter. Je dirais que comme tout, la meilleure façon de découvrir cet univers, ben, c'est d'aller dans un club ou dans un tournoi pour y découvrir les joueurs et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. La communauté de Warhammer est large, elle est fiable, elle devrait aussi être plutôt accueillante, pour peu que vous vous présentiez comme un novice prêt à tout apprendre. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur cet univers de Warhammer 40k de Games Workshop qui est immense. Je m'adresse aux débutants, à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'un magasin. Si vous voulez avoir des informations complètes, vous vous renseignez, vous allez dans un magasin, vous tapez sur l'épaule du vendeur parce qu'il n'y a vraiment que ça de vrai, et vous lui posez toutes les questions, il sera ravi de vous renseigner. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il faut quand même avouer que dans Warhammer 40K, ça compte. Allez, bye bye